et la plus petite goutte d'eau dans votre océan du savoir. T'as accompli, c'est votre chaîne berger. Abba Père, le seul vrai et le plus puissant Dieu trois fois saint, Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Bonjour, shalom, hello, jamboyenu, kambotekeenu, salam alaykoum, moyoenu, mbotenabino. Merci de suivre cette première vidéo annonce de votre chaîne intitulée « Temps accompli. Restez jusqu'à la fin et vous recevrez une prière spéciale pour votre bénédiction et délivrance. Mais pourquoi cette chaîne, mes frères et sœurs Jadis les bergers révélés par l'Esprit-Saint suivirent une étoile et découvrirent un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et cet enfant, c'est Jésus-Christ. Matthieu, chapitre 2, verset 10 jusqu'à 11. Mais maintenant, trois étoiles sont tombées en RDC. Que celui qui a de la sagesse lise le signe du temps. Alors, quoi de neuf que cette chaîne nous apporte Nous pouvons nous poser la question de savoir ce que cette chaîne nous apporte, ce qui n'a jamais été entendu dans l'histoire de la rédemption. sachant que cette chaîne nous apporte à la fois beaucoup de rien. Car le Seigneur déclare que depuis plusieurs décennies, il s'est révélé par ses serviteurs, à travers des écritures, songes, prophéties et diverses inspirations pour nous enseigner dans le monde entier. Et le Seigneur atteste que son peuple dans le monde entier a reçu beaucoup de connaissances et est bien formé, mais ne s'est pas encore habillé de sa divinité, sinon une rare poignée de ses élus. Arrivés sur cette terre, les trois étoiles se représentent en trois images. Pelfré, oiseaux morts et la croix de Jésus-Christ. Leur signification demeure encore verrouillée, mais le Seigneur à travers cette chaîne nous révèle des petites précisions afin que nous nous mettions sur les traces de ces trois étoiles comme l'ont fait les bergers. Des petites précisions apparemment bêtes, mais les élus et ceux qui ont l'esprit du Seigneur se recadreront sur les pensées du Créateur pour la nouvelle ère. Passons maintenant à la prière inspirée du jour. Que l'Éternel m'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob me protège. Que du sanctuaire il envoie du secours. Que de Sion il me soutienne. Qu'il se souvienne de toutes mes offrandes et qu'il agrée mes sacrifices. Qu'il me donne ce que mon cœur désire et qu'il accomplisse tous mes desseins. Mes oppresseurs s'appuient sur leurs forces et ruses. Nous nous invoquons le nom de l'éternel, notre Dieu. Eux, il plient et ils tombent. Nous, nous tenons fermes et restons debout. L'air éternel nous sauve, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Veuillez suivre notre vidéo suivante qui nous révèle la signification de la couleur orange, blanche et noire selon le monde divin, représentée dans notre logo de la chaîne Temps à compter. Partagez au maximum cette vidéo pour la gloire de Dieu, créateur de l'univers, pour la nouvelle ère que Abba Père vous accompagne. De grâce, faites cette prière inspirée durant 12 jours.